Le document 4 présente une expérience consistant à nourrir des adolescents avec une alimentation 100% blé d'un côté et 100% veau de l'autre. Dans le premier cas, nous constatons que 85 adolescents seront nourris, alors que dans le second cas, seulement un adolescent sera nourri. Une alimentation 100% blé est donc 85 fois plus rentable qu'une alimentation 100% veau. Finalement, si nous privilégions une alimentation à base de blé, davantage d'individus mangeront à leur faim. En somme, manger des céréales, c'est penser durable